Comment le Général Major Mohamed Bouzid, et le Lieutenant Colonel Tarek Amirat, ont tenté de raqueter un investisseur émirati à Alger? La chute du Général Major Mohamed Bouzid, dit Youssef. L'ancien patron du renseignement extérieur algérien, à savoir la direction de la documentation et de la sécurité extérieure, DDSE, a provoqué un véritable séisme au sein des services secrets algériens. L'homme qui avait régné de septembre 2013 jusqu'à janvier 2021 sur le renseignement extérieur algérien, est l'une des plus précieuses boîtes noires du régime algérien. Mohamed Bouzid, dit Youssef présenté comme un spécialiste du dossier libyen et du Sahel, est impliqué dans plusieurs scandales qui n'ont toujours pas été élucidés. Aujourd'hui, la rédaction d'Algérie part déterre l'un de ses dossiers les plus ténébreux que les enquêteurs de la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, DCSA, ne veulent pas encore ouvrir. En raison de l'implication du fils de Zoubida Amirat, veuve du défunt de Slimane Amirat, le lieutenant-colonel Tarek Amirat, que le tout Alger vénère parce qu'elle est prétendument la copine de Saïd Chingria, le chef d'état-major de la NEP, l'institution militaire algérienne. Depuis la chute et l'emprisonnement du général-major Mohamed Bouzit, dit Youssef, pas moins de huit anciens de ses collaborateurs dont cinq commandants et trois lieutenants colonels ont été d'ores et déjà convoqués et auditionnés par les enquêteurs de la DCSA, le service de renseignement militaire, chargé par l'état-major de la NEP d'enquêter sur les dérives des dirigeants militaires algériens. Mais jusque-là... Le lieutenant-colonel Tarek Amirat a été étrangement épargné et demeure classé dans la catégorie des officiers intouchables, alors que son implication est avérée dans de scabreuses affaires. L'un des dossiers sulfureux que traîne derrière le lieutenant-colonel Tarek Amirat, considéré comme l'un des officiers les plus influents de la DDSE, est le fameux dossier des tours de Sidi Frej. À savoir la célèbre luxueuse promotion immobilière dirigée par la Société Algéro-Emiratie de Promotion Immobilière, Émiral, dont le principal actionnaire est le controversé Cheikh Ahmed Hassan, Abdul Khair al-Shibani, richissime milliardaire émirati, qui est aussi actionnaire de plusieurs autres grosses entreprises présentes en Algérie comme la Société Algéro-Emiratie de Fabrication de Tabac, STAEM. Ce luxueux projet immobilier d'Amiral Sidi Fredj, qui tourne autour de la construction de quatre tours résidentielles de 26 étages, avait suscité les convoitises, de toute la nomenclatura algérienne, qui rêvait d'habiter cette future résidence réservée aux plus riches et fortunés du pays. Fin 2015, Tarek Amirat était à l'époque encore un simple commandant qui travaillait à la direction de coopération de la DDSE, l'une des sous-directions les plus prestigieuses et importantes du renseignement extérieur algérien. Il avait pu faire la connaissance d'une source qui travaillait au sein du premier ministère dirigé à l'époque par Abdelmalek Solal. Cette source avait expliqué à l'agent Tarek Amirat qu'il dispose de toutes les preuves attestant de privilèges illicites octroyés par Abdelmalek Solal au profit du chef émirati à Al-Shibani. D'après cette source, l'ancien premier ministre algérien avait intervenu pour accorder illégalement un permis de construire au profit du chèque émirati afin de construire ses deux premières tours de R 15, au niveau de Sidi Frej, dans une zone qui n'était pas du tout adaptée à ce genre de construction, en raison de son classement comme une zone d'extension touristique dont les édifices ne doivent pas dépasser une certaine hauteur, et doivent se conformer à certaines exigences urbanistiques. Le commandant Tarek Amirat s'était emparé du dossier en promettant à sa source que les services secrets vont agir et protéger l'intérêt national contre ces pratiques scandaleuses. Mais en vérité, le fils de Zoubida Amirat ne va absolument pas agir en faveur de l'intérêt général du pays. Bien au contraire, il avait saisi son supérieur hiérarchique, le général Mohamed bouzid, dit Youssef, pour lui, proposer d'échafauder un plan dans le but de soutirer des avantages personnels grâce à ces informations sensibles. Les deux hommes, à savoir Mohamed Bouzit et Tarek Amirat, vont ainsi se mettre d'accord pour détourner ces informations confidentielles au profit de leurs propres intérêts personnels et mercantiles. En effet, l'ex-patron de la DDSE, et son collaborateur ont décidé ainsi, de, raqueter le milliardaire émirati à Al-Shibani, en faisant usage du dossier qui leur a été transmis par une source, un lanceur d'alerte patriote qui pensait naïvement que les officiers des services secrets de son pays vont lancer une vaste enquête pour défendre l'intégrité morale. Dans ce contexte du début de l'année 2016, le commandant Tarek Amirat a rencontré un émissaire dépêché par le chèque émirati jusqu'à Rome. La rencontre s'était déroulée ainsi à l'étranger à l'abri des regards inquisiteurs qui guettaient les mouvements du milliardaire émirati à Alger. Au moment des faits, Tarek Amirat avait été nommé par la DDSE au bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie, en Italie. C'est au cours de cette rencontre que l'officier de la DDSE avait clairement exigé à l'émissaire du cheikh Emirati l'attribution de cinq appartements luxueux pour qu'il puisse intervenir auprès de son chef, le général-major Mohamed Bouzid et le persuader de bloquer la supposée enquête enclenchée à son encontre par le renseignement extérieur algérien. Le cheikh Emirati accepte de dealer, avec Tarek Amirat et son chef Mohamed Bouzid. Il s'était engagé à livrer les cinq appartements en contrepartie d'une immunité totale que lui offrirait la DDSE. Sheikh al-Shibani s'était même engagé à intervenir à Dubaï pour favoriser l'ascension du fils du Général Major Mohamed Bouzid qui s'était établi dans cette cité enchanteresse du Golfe en commençant sa carrière comme employé, dans une banque émiratie. Il s'avère que ce deal n'a pas duré longtemps, car Abdelmalek cela avait été relevé de ses fonctions fin mai 2017. Et en quittant le premier ministère, le milliardaire émirati pouvait enfin tourner la page sans subir encore longtemps le chantage que lui exerçait Tarek Amirat et Mohamed Bouzit. Il faut dire que de 2016 jusqu'à 2017, les relais du Cheikh Al-Shibani, se sont très bien développés jusqu'au plus haut sommet de l'état algérien, notamment grâce à une bonne relation qu'il avait pu construire avec Saïd Bouteflika, le frère et conseiller d'Abdelaziz Bouteflika. Le président malade et affaibli devenu inaccessible pour Sheikh al-Shibani et d'autres investisseurs émiratis. Grâce à une plus forte proximité avec Saïd Bouteflika, le milliardaire émirati, ne craignait plus les menaces des hauts responsables de la DDSE. Les appartements n'ont donc jamais été livrés à Mohamed Bouzid et Tarek Amirat. Ce dernier s'était même retourné contre son chef en filant toutes les informations confidentielles de ce dossier à Saïd Bouteflika auprès duquel il s'était rapproché dès 2017 grâce aux interventions de sa prestigieuse famille auprès des Bouteflika, et c'est dans ce contexte que Tarek Amirata fini par devenir l'un de ses petits protégés au sein des services secrets algériens. Les relations avec son chef Mohamed Bouzit se sont gravement détériorées à partir de 2018, et Tarek Amirat s'était tout bonnement rebellé contre son supérieur hiérarchique en jurant que son seul chef était Saïd Bouteflika, avec lequel la famille Amirat avait tissé des relations particulièrement amicales. Aujourd'hui, dans sa chute, le général-major Mohamed Bouzid n'a pas pu emmener avec lui Tarek Amirat promu lieutenant-colonel, et réhabilité après un séjour en prison et une dure traversée du désert de l'été 2019 jusqu'à février 2020. Encore une fois, Madame Zoubida et les autres membres de la famille Amirat ont fait jouer le réseau, pour offrir une deuxième chance à leur fils chérie, l'officier de la DDS qui échappe, désormais. À cette purge menée par la DCSA dans le cadre de vastes enquêtes diligentées par la justice militaire sur les agissements des anciens hauts responsables du renseignement extérieur algérien. Dis-moi qui est ta maman, je te dirai quelle carrière tu peux t'offrir au sein des services secrets algériens, tel est l'adage qui résume parfaitement le parcours du lieutenant-colonel Tarek.